Bonjour à tous, je vous présente mes meilleurs voeux pour 2018 et je voulais un petit peu, avec vous, imaginer ce que deviendra le mouvement DevOps au courant de l'année 2018. Alors, beaucoup d'entre vous le savent déjà, le mouvement DevOps s'est développé autour de quatre piliers initiaux. La culture, l'automatisation, les mesures et le partage. On est déjà un certain nombre d'entre nous à penser que la culture et le partage sont, font finalement partie d'un tout et donc on estime que ces piliers finalement sont en train de fusionner parce qu'avant tout c'est ce désir de partage entre les développeurs et les ups, de leurs cultures respectives qui ont permis de fusionner nos deux, euh, nos deux visions, nous ont apporté à chacun et nous ont permis finalement de réorienter nos métiers avec des nouvelles façons de faire qui ont été beaucoup plus efficaces. C'est ce mélange de, de culture, ce désir de partage entre les devs et les ops qui ont permis d'aller beaucoup plus loin dans la façon de concevoir des, des applications, des services et nous ont offert les services que nous avons aujourd'hui Tant au niveau des plateformes de streaming, au niveau des nouvelles orientations des entreprises telcos, des banques, des services que nous consommons, 24 heures sur 24, sans coupure de service. Donc vraiment, les deux piliers, culture et partage, peuvent être considérés comme un seul pilier. Il y a deux piliers que je pense que, qui vont fusionner d'ici peu, le pilier automatisation et mesure. Je m'explique Aujourd'hui, les mesures sont représentées en tant que graphique. Alors, c'est très joli, ça peut bien, bien évidemment ça sert. Les graphiques nous, nous permettent de voir des, des choses de façon visuelle et de là vont découler un certain nombre d'actions. La culture DevOps étant aussi basée sur l'automatisation, il manque vraiment cette partie d'automatisation à partir finalement de ces jeux de données. Un graphique étant un jeu de données représenté, on peut très largement dire qu'on peut automatiser finalement des actions à partir de ces jeux de données. Il y a déjà un certain nombre de travaux qui sont en cours de réalisation, notamment qui permettent d'ouvrir des tickets automatiquement en fonction de détection de pannes. Il y a de la détection de fraude, de maintenance préventive, qui vient remplacer la maintenance prédictive, qui était basée essentiellement sur des statistiques. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être opéré à ce niveau-là, qui va arriver très prochainement, donc on risque d'avoir dans nos missions, où il y a une forte culture DevOps, de plus en plus d'apprentissage machine assisté pour nous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches grâce à l'intelligence artificielle. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre pilier nécessaire à travailler pour rester sur une base stable de quatre piliers Je pense que le Lean, ou la gestion des ressources plus justes peut l être l'un des piliers qu'il faut vraiment travailler, sur lequel il faut vraiment être vigilant. On l'a vu au fur et à mesure de l'évolution, la façon dont nous avons de concevoir les architectures a, a complètement évolué. Aujourd'hui, nous consommons un certain nombre de services, différentes briques logicielles composent nos applications et nous avons finalement, aussi grâce aux méthodes de développement agile, vraiment découpé nos applications en services. Or, une nouvelle façon de concevoir les applications commence à arriver. Donc ça a commencé avec l'utilisation des fonctions lambda d'Amazon Web Services, donc, qui permet vraiment d'avoir des fonctions que l'on consomme à la demande. Aujourd'hui, des solutions comme OpenFace qui sont basées sur de l'orchestration de conteneurs permettent vraiment d'avoir cette fonctionnalité d'Amazon Web Services Lambda mais en auto-hébergement, en open source et donc permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la gestion fine de ces ressources. Donc aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de développement orienté fonction avec des applications qui vont exécuter la fonction au moment où elles en ont besoin et donc consommer la ressource vraiment pile au moment où elles en ont besoin plutôt que d'avoir un service qui soit tout le temps ouvert un autre pilier qui pour moi est un pilier qui nous permettra vraiment d'avoir un mouvement stable et efficace c'est la résilience et notamment aujourd'hui quand on parle de résilience on est plutôt se dire, bah voilà, il faut un certain nombre de nœuds pour être sûr que s'il y en a un qui lâche, on n'est pas dans, dans quelque chose d'optimum, mais au moins ça fonctionne. Euh, il faut vraiment arriver à avoir toujours quelque chose qui soit optimum. Au niveau de la consommation de nos services, euh, notamment il y a des services Netflix qui ont besoin d'être toujours performants, quel que soit ce qui se passe en coulisses. Et ils n'ont pas hésité, finalement, à développer des solutions qui leur permettent de casser leur production constamment. Et il faut que ça résiste, il faut que ça résiste à la charge, il faut que ça puisse se reconstruire. Donc voilà, on a vraiment quelque chose, une notion qui va arriver de résilience auto-régénératrice, qui va être aidée aussi par l'essor de l'intelligence artificielle. Donc voilà, on va vraiment devoir concevoir nos architectures pour qu'elle soit le plus organique possible. Voilà, en tout cas, c'est ma vision, moi, pour le mouvement DevOps pour 2018. Peut-être que je me trompe complètement. Je ne sais pas, voilà. Si vous avez envie de partager votre point de vue, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'en faire part sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Google+. N'hésitez pas à venir aussi me voir si vous me croisez sur un des, des différents événements euh, DevOps parisiens. Je serai normalement là à DevOps Rex qui aura lieu mi-octobre 2018. Je serai normalement aussi présent sur l'Open Source Summit Paris qui aura lieu fin novembre, début décembre 2018. Peut-être que je serai aussi là sur d'autres événements DevOps. Pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas encore le planning. J'en organise pas mal aussi. J'organise pas mal de meetups orientés Ops pour Extia. Ce sont des meetups qui sont ouverts. On va apporter différentes thématiques les conteneurs, l'orchestration de conteneurs, le monitoring, l'infrastructure de service. Enfin, donc il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je posterai les dates, bien évidemment, sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis actif. N'hésitez pas, si vous êtes en région parisienne, à venir y assister. On, normalement, on aura des intervenants de qualité, notamment pour parler conteneurs. On devrait avoir des gens de chez Docker, des gens de chez Canonical pour parler des conteneurs machines. Au niveau de l'orchestration de conteneurs, on parlera bien évidemment de Kubernetes, aussi sûrement de Rancher Lab. Au niveau du monitoring, sûrement qu'on abordera le monitoring avec Elastic Stack, et le monitoring avec Sensu, que j'ai eu l'occasion de tester l'année dernière dans le cadre d'une mission et qui me semble plutôt prometteur, très novateur au niveau de concevoir le monitoring par rapport à des solutions comme Nagios ou Centreon, donc vraiment des choses qui vont être intéressantes à partager. On parlerait bien évidemment d'infrastructures as a service, cloud public avec Amazon Web Services, et cloud privé avec OpenStack. N'hésitez pas, suivez-moi. N'hésitez pas à suivre aussi le compte Dextia sur lequel sont partagées les dates de ces meet-ups. Il y a différents meet aussi qui peuvent éventuellement vous intéresser des meet sur l'agilité, sur d'autres différents sujets, C++, JavaScript. Donc voilà, je partagerai aussi toutes les dates dès qu'on les a. Et puis sur ce, bah, je vous souhaite une très très bonne année 2018. Plein de beaux projets, j'espère, pour vous dans les cartons. Un maximum de veille, tout est en train de se transformer. Ça va très vite. Dès qu'on finit un POC, en règle générale, les technologies ont déjà tellement évolué que tout est à recommencer. Mais c'est une formidable aventure et je vous invite vraiment à embrasser ce mouvement DevOps qui nous permet d'aller encore beaucoup plus loin, beaucoup plus loin et qui risque d'avoir aussi un impact au niveau industriel, e-santé, enfin beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc rejoignez le mouvement si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup et bonne année. Ciao.